tartine de confiture courgette menthe et un petit déjeuner 100% local. Voilà une recette originale pour séduire Claude et Yves venus du Mans pour découvrir le département de l'Aude. Euh, C'est pas du tout un hôtel, il y, y a une proximité, il y a une euh, complicité avec les hôtes euh, euh, Là je, je trouve ça vraiment très plaisant. Pendant une semaine, ils séjourneront ici, dans ce château du XIIe siècle, rénové il y a cinq ans par Mélissa et François, avec une démarche éco-responsable. On a choisi d'avoir des isolants naturels, notamment ici c'est un mélange de, de trois laines. Euh, ensuite le chauffage se fait essentiellement au bois. La rencontre entre ces hôtes et les vacanciers s'est faite par le biais d'une nouvelle plateforme, Gringo, qui se veut alternative au grand site de réservation. une plateforme qui arrive, voilà. Alors elle rivalise avec ces gros euh, mastodontes, mais si nous sommes nombreux à changer nos habitudes, eh bien ça pourra aussi changer les nôtres. Regardez. Les leurs, pardon. Regardez. <rire> Gringo, en fait, c'est une plateforme de réservation d'hébergement hein, qui va sélectionner des logements selon la qualité de l'expérience, selon la démarche environnementale des hôtes et l'aspect humain aussi et qui va prendre des commissions plus équitables que les grandes plateformes d'hébergement qui sont euh, Booking, et Airbnb, par exemple. Il y a un premier choc qui est le réchauffement climatique. Donc on se demande bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce problème qui est irréversible et urgent à traiter. En euh, chemine, là en fait je tombe sur le tourisme 8% des émissions de gaz à effet de serre, 3 quarts liés au transport, 1 quart à l'hébergement. Et donc je me dis bah, qu'est-ce que moi je peux faire nous veut montrer qu'un modèle différent est possible, que c'est possible de respecter la planète, que c'est possible de payer tout le monde correctement, équitablement, d'avoir un service français et qui est au même niveau en fait, que les meilleures entreprises étrangères. C'est vraiment ça notre, notre volonté au-delà du tourisme, hein, c'est de montrer qu'un modèle différent est possible et qu'on peut allier vraiment euh, l'excellence au service des valeurs. Ça donne envie eh ben oui. oui mais en plus, il y a des be de belles propositions, comme disait Thomas pendant le sujet, on est tous des consommateurs. acteurs c'est à Exactement. nous de faire bouger les choses